Il y a d'abord une demande sociétale. Quand on fait des enquêtes d'opinion, les Français trouvent majoritairement, à notre sens peut-être de façon injuste, que la justice est trop laxiste. Donc il y a une demande de sévérité qui s'exprime vis-à-vis de la justice. C'est un premier élément. Parce que la justice, elle aussi doit être à l'écoute de ce que veut la société. Et puis il y a d'autres éléments qui sont plus techniques. Le recours à la détention, c'est aujourd'hui le recours le plus facile et tous les aménagements qu'on peut mettre en œuvre sont des mesures qui sont complexes, lourdes et chronophages. Cela étant dit, le recours à la détention n'est pas plus euh, fort en France que dans les autres pays euh, comparables en Europe. Donc il faut sortir de l'idée que la France incarcérerait plus, elle incarcère dans la moyenne des pays européens.